Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donc voir comment on peut passer de la représentation d'un automate sous forme d'un diagramme d'état à la représentation sous forme d'un schéma. Ce schéma va suivre l'architecture d'une machine de Moore. Donc une machine de Moore, elle est représentée ici. Elle est essentiellement organisée autour d'un registre d'état qui mémorise l'état présent du système. Donc l'état présent du système, c'est quoi l'état de l'ensemble des bascules D qui vont composer ce système, l'ensemble des bascules D synchronisées par la même horloge, puisque c'est un système synchrone. À partir de cet état présent et à partir des entrées, on va calculer l'état futur grâce à un bloc de combinatoire qu'on appelle le combinatoire de, de calcul des transitions. Et à partir de l'état présent seul, on va calculer les valeurs des sorties par un bloc qu'on appelle le bloc de décodage des sorties, qui est également un bloc combinatoire. Donc on a plusieurs étapes pour passer de la représentation de schéma euh, sous, d sous forme de diagramme d'état à une représentation sous forme de schéma. La première étape, ça va être d'associer un code à chacun des états. Ici, on a trois états, A, B et C. Donc on va représenter ces trois états par euh, des codes différents de notre registre d'état. C'est-à-dire, il va falloir choisir un certain nombre de codes, donc de bits, euh, qui vont représenter... Euh, les valeurs des bits mémorisées dans ces bascules qui vont être différents pour chacun des états. Donc, si je veux avoir trois états différents, ça veut dire qu'il me faut un certain nombre de, de configurations différentes, il me faut au moins deux bits pour les différentes configurations. Avec deux bits, je peux coder quatre états. Donc ici, je vais associer à mon état A le code 0, 0. je vais associer à mon état B le code 0, 1, je vais les choisir arbitrairement, et à mon état C, le code 1, 0. Je vois qu'il reste le code 1, 1, qui existe mais que je n'avais pas prévu d'utiliser, mais par la suite, il, il va apparaître, donc il faudra que j'en fasse quelque chose. Donc ça, c'est la première étape, c'est le codage de mes états. Donc on voit qu'on a besoin de deux bascules pour le coder, deux bits, et on, on a ici le bit de poids faible, ici le bit de poids fort, qui vont donc représenter l'état de mes, euh, des bits qui vont être codés, mémorisés, dans ces différentes bascules D euh, à la fin. La deuxième étape, ça va être de calculer quelles sont les, les sorties associées à chacun des états. Donc euh, là, j'ai un deuxième tableau qu'on appelle le tableau de... Euh, bah C'est la table de vérité de mes sorties, hein, qui est donc le tableau qui représente le décodage des sorties, donc la table de décodage des sorties, et je vais le remplir en observant quelle est la sortie associée à chacun des états. Donc l'état A dont le code est 00, qui se trouve ici, va avoir comme sortie 0, et donc je complète ici par un 0. L'état B dont la sortie est 1, et dont le code est 0,1, je remplis ici avec un 1, et je continue, l'état c avec un 0, et l'état que je n'avais pas prévu, j'y associe la sortie qui m'arrange, mettons que 0 m'arrange, donc je mets 0 ici. Donc voilà mon, mon tableau de décodage des sorties, c'est lui qui va me fabriquer la, la, la, la valeur de la sortie pour les différentes configurations des états. Le deux, dernier tableau que j'ai à remplir, donc la troisième étape, c'est celui qui représente les transitions. Donc il va falloir que je revienne au diagramme des transitions, au diagramme d'état, qui représente les différentes transitions, et que je parcours chacun des états pour regarder dans quelles conditions je vais avoir quelle transition. Si je suis dans l'état A et que mon entrée est à 0, si je suis dans l'état A et que mon entrée est à 0, alors je dois rester dans l'état A, c'est-à-dire dans l'état 0. 0. Si je suis dans l'état A et que mon entrée est 1, si je suis dans l'état A et que mon entrée est 1. Alors, je vais dans l'état B, c'est-à-dire l'état 0, Donc ici, 0, 1. Je continue. Si je suis dans l'état B et que j'ai un 0, si je suis dans l'état B et que mon entrée est 0, je reviens à A, c'est-à-dire je reviens à 0, 0. Si je suis dans l'état B et que j'ai un 1, je suis dans l'état B et mon entrée est à 1, je vais dans l'état C, c'est-à-dire l'état 1, 0. Si je suis dans l'état C, si je suis dans l'état C, Quoi qu'il arrive, quelle que soit mon entrée, je vais revenir à l'état A, à l'état 0, 0, quelle que soit mon entrée. Et puis il reste le dernier cas, l'état que je n'ai pas prévu. Euh, bah, je vais faire en sorte, de toute façon, de ne pas rester coincé dans cet état. Hein, C'est quand même le, le critère le plus important. Et donc là, je vais par exemple choisir de rejoindre l'état A si jamais je tombais dans cet état, par exemple au démarrage. Donc, je choisis de revenir à l'état A, dont le code est 0, 0. Donc, voilà maintenant ma table de transition remplie. A partir de cette table de décodage des sorties, je vais pouvoir calculer directement l'équation et donc mettre ici la partie de schéma qui va me calculer mes sorties. Et puis, à partir de cette table-là, je vais pouvoir ici mettre la partie de décodage, des, de calcul des transitions, donc les équations qui vont me donner les équations de D et les 0 et les équations de D1. On commence par ici. Ma sortie euh, Y va valoir euh, 1 lorsque je suis dans cette configuration, donc la configuration Q1 bar Q0, Q1 bar Q0, et donc elle va être euh, réalisée par une porte logique que je représente maintenant, dans laquelle j'ai Q1 bar et Q0. Ma, non, mon entrée D0 pour cette bascule D va être à 1 dans un seul cas, celui-ci. Donc Dans le cas où j'ai Q1 qui est à 0, Q0 qui est à 0 et l'entrée qui est à 1. Donc c'est encore une porte E qui va représenter cette configuration des 0 Donc elle va être représentée par la configuration 0 pour Q1, 0 pour Q0 et 1 pour l'entrée E. Maintenant je m'intéresse à D1 qui va être présenté par la configuration 011 1, de la même manière. Pour fabriquer donc l'état futur de cette bascule. Donc on voit qu'à partir de la table de décodage des sorties, on a calculé L'équation logique est donc le bout de schéma qui, représente, qui va fabriquer ma sortie. Et à partir de la table de décodage des transitions, on a fabriqué ce bloc de décodage des transitions. On a donc ici l'architecture d'une machine de Moore qui réalise exactement la même fonction que cet automate.